Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Good morning. Bonjour. How are you doing? How are you doing? Comment allez-vous? Comment allez-vous? I am doing well. How about you? I am doing well. How about you? Je vais bien. Et vous? Je vais bien. Et vous? I am doing well too. I am doing well too. Je vais bien aussi. Je vais bien aussi. Welcome to our store. Welcome to our store. Bienvenue dans notre boutique. Bienvenue dans notre boutique. Thank you. Merci. How can I help you today? How can I help you today? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? I am looking for some shoes and a t-shirt. I am looking for some shoes and a t-shirt. Je cherche des chaussures et un t-shirt. Je cherche des chaussures et un T-shirt. Great! We have a variety of shoes and T-shirts. Great! We have a variety of shoes and T-shirts. Super! Nous avons une grande variété de chaussures et de T-shirts. Super, nous avons une grande variété de chaussures et de t-shirts. What size and color do you prefer? What size and color do you prefer? Quelle taille et quelle couleur préférez-vous? Quelle taille et quelle couleur préférez-vous? I need size 10 shoes and a medium sized t-shirt. I need size 10 shoes and a medium sized t-shirt. J'ai besoin de chaussures de taille 44 et d'un t-shirt de taille moyenne. J'ai besoin de chaussures de taille 44 et d'un t-shirt de taille moyenne. I like the blue color. I like the blue color. J'aime la couleur bleue. J'aime la couleur bleue. All right, let me show you these blue shoes and this blue t-shirt. All right, let me show you these blue shoes and this blue t-shirt. D'accord. Laissez-moi vous montrer ce chaussure bleu et ce t-shirt bleu. D'accord. Laissez-moi vous montrer ce chaussure bleu et ce t-shirt. Bleu. They are both very popular and high quality. They are both very popular and high quality. Ils sont tous les deux très populaires et de haute qualité. Ils sont tous les deux très populaires et de haute qualité. Oh, I like them, but wow, the price is very high. Oh, I like them, but wow, the price is very high. Oh, je les aime bien, mais le prix est très élevé. Oh, je les aime bien, mais le prix est très élevé. These items are made from top quality materials these items are made from top quality materials ces articles sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité ces articles sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité And that's why they are expensive but I can offer you a 5% discount. And that's why they are expensive but I can offer you a 5% discount. Et c'est pourquoi ils sont chers mais je peux vous offrir une réduction de 5%. Et c'est pourquoi ils sont chers, mais je peux vous offrir une réduction de 5%. I was for a discount. I was hoping for a bigger discount. Hmm. discount. J'espérais une réduction plus importante. J'espérais une réduction plus importante. Can you do 20% off? Can you do 20% off? Pouvez-vous faire une réduction de 20%? Pouvez-vous faire une réduction de 20%? I am sorry, but 20% off is too much. I'm sorry, but 20% off is too much. Je suis désolé, mais 20% de réduction, c'est trop. Je suis désolé, mais 20% de réduction, c'est trop. How about a discount of 10%? How about a discount of 10%? Que diriez-vous d'une réduction de 10%? Que diriez-vous d'une réduction de 10%? I don't know, I still think it's too expensive. I don't know, I still think it's too expensive. Je ne sais pas, je pense toujours que c'est trop cher. Je ne sais pas. Je pense toujours que c'est trop cher. I apologize, but I can't go beyond a 10% discount. I apologize, but I can't go beyond a 10% discount. Je m'excuse, mais je ne peux pas aller au-delà d'une réduction de 10%. Je m'excuse, mais je ne peux pas aller au-delà d'une réduction de 10%. However, we do have some other shoes and t-shirts at lower prices. we do have some other at lower prices. Cependant, nous avons d'autres chaussures et t-shirts. À des prix plus bas. Cependant, nous avons d'autres chaussures et t-shirts à des prix plus bas. Would you like to see them? Would you like to see them? Aimeriez-vous les voir? Aimeriez-vous les voir? Ok. I'll have a look at the other options. Ok. I'll have a look at the other options. D'accord. Je vais regarder les autres options. D'accord. Je vais regarder les autres options. But I really like these ones. But I really like... These ones mais j'aime vraiment ceci. Mais j'aime vraiment ceci. Let me show you some similar styles that are more affordable. Let me show you some similar styles that are more affordable. Permettez-moi de vous présenter Quelques modèles similaires plus abordables. Permettez-moi de vous présenter quelques modèles similaires plus abordables. I hope I can find something I like at a lower price. I hope I can find something I like at a lower price. J'espère pouvoir trouver. Quelque chose que j'aime à un prix plus bas. J'espère pouvoir trouver quelque chose que j'aime à un prix plus bas. I am sure you will. I am sure you will. Je suis sûr que vous le pourrez. Je suis sûr que vous le pourrez. We have many options choose from we have many options to choose from nous avons de nombreuses options à choisir nous avons de nombreuses options à choisir let's take a look over here let's take a look over here allons voir par ici Allons voir par ici.